Salut, salut, c'est Adjoa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir une expression française Raconter des salades. Qu'est-ce que cela veut dire? Voyons d'abord le verbe raconter. Il signifie dire ou décrire quelque chose. Maintenant, le mot salade. La salade est un terme générique employé pour certaines plantes potagères telles que la laitue, la mâche, etc. Mais le mot « salade » désigne également une association d'ingrédients, par exemple de légumes, de poulets, de pâtes, etc. L'expression « raconter des salades » est donc une métaphore pour dire que vous faites un mélange de choses qui ne sont pas vraies, en fait de mensonges, d'excuses, d'inventions, que vous racontez sous forme d'histoire pour que quelqu'un vous croit. Il existe plusieurs équivalents en allemand pour cette expression « Lügengeschichten et Märchen et ou même « Unsinn et Quelques exemples. Arrête de nous raconter des salades! Tu n'as pas fait tes devoirs! Ils nous ont raconté des salades! Ce numéro n'est pas drôle! Je ne te raconte pas des salades. J'ai vraiment réussi à cet examen. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un pouce bleu. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir, bisous. Mouah. <musique> Oh, c'est la vie, c'est un